Président de la République. Il a donné des instructions fermes comme quoi nous rétrocédons la famille la totalité de la surface. Parce qu'il y a de l'expropriation. C'est une véritable expoliation, Madame Fokarni. Par arrêté. Date du 22, 22 décembre, pas? décembre. Sous le numéro 187, la Cour d'appel a confirmé notre titre de propriété. Wahne, le conservateur du Rifisque, vous en tant que notaire de l'État. Dès le titre, tout, tout ce qui est sur le titre, c'est gratuit. nous un Nous, nous essayons, les procureurs du généraux et départementaux nous, nous. nous prêtent la police, la gendarmerie, nous assistons la famille pour que nous puissions aller par la force. Donc l'état est victime. La famille est victime. On sait que le 1451 est clos. On sait ce qu'on a. Des titres précaires et revocables. C'est-à-dire des permis de récupérer. C'est un peu. C'est bien 1451 qui fait l'objet de 258 états. Il y a des délibérations. Et ces gens-là, nous nous avons dit que c'est ce qu'on a dit.